S'il vous plaît Qu'est-ce qui se passe <rire> Non mais je sais pas mais je... Mince J'étais peut-être pas très clair dans la vidéo <rire> Mais tu veux me baiser non, non, entendu. Mais... mais non non non, <rire> Et puis, non Mais putain <rire> mais ma gueule Il a dit ça ah Mais wesh c'est pas moi la taupe Ah, ah. j'ai le qui me tape j'ai le qui me tape C'est la vache <rire> J'avoue je t'ai dit premier degré c'est la vache En mode t'allais me croire <rire> Vous vous souvenez de Top Gun, cette série emblématique que vous avez regardée depuis maintenant plusieurs années Moi personnellement je rentrais du collège, il était 17h et là je regardais mon petit épisode d'Aï et j'étais très content. Oh là là un petit Top Gun ça fait plaisir. La semaine dernière en live on a décidé de refaire un Top Gun à l'ancienne. Plusieurs Youtubers ont été réunis pour un événement qui a été annulé malheureusement. Du coup au lieu de rien faire durant 4 heures, on a décidé de faire un Top Gun avec tous ces youtubeurs là. Vous voyez, il y a du bon monde, et bien évidemment, je me suis retrouvé dans une équipe qui est un peu... Il y a des jeunes et des moins jeunes, <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Fuse, Nutitef et Frigiel, des gens qui ont joué à KTP, à Top Gun il y a de ça quelques années, et Fuse et moi qui sommes tous les deux des nouveaux. Fuse qui bien évidemment a beaucoup plus d'abonnés que moi, mais je compte le concurrencer d'ici quelques années, je crois. On va essayer en tout cas. On a donc réuni tous ces youtubeurs pour un top gun. Et comme dans chaque top gun, il va y avoir une taupe qui va être annoncée ici à 30 minutes. On a laissé le temps aux gens de ce stuff, un peu plus que d'habitude. Et vous voyez qu'il y a des équipes qui sont plus ou moins serrées. On a une team avec Gep, Nanox, Narco et Restump et ma team qui. Non, non, je pense que c'est équilibré. Je pense que c'est équilibré. Je précise et je le reprécise, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me fait très plaisir. Allo Salut tout le monde Yo Je suis considéré comme l'habitué de votre équipe. Donc voilà donc moi j'aurai bon qu'une seule top. pièce bon, bon sinon Top Gun putain, classif y a des super topes longtemps putain T'as un le... super c'est quoi C'est les topes des topes C'est ça en fait à 20 minutes tu t'auras les topes donc une taupe par team Et 10 minutes après donc à 30 minutes de jeu Il y aura les, les, les super topes donc c'est une taupe parmi la team des topes Ça fait trop bizarre de jouer avec des gens qui ont pas trop l'habitude de jouer Eh bah écoute ça fait trop bizarre de jouer <rires> En vrai quel est l'invité le plus improbable de tous là Je suis trop content le Top Gun c'est mon jeu de cœur. Ça fait genre 3 mois que je vais organiser une game full streamer de Top Gun mais genre que des débutants. Que des gens qui débutent Minecraft. Ce serait hilarant de voir comment ils vont se débrouiller en fait. Il ou le diamant. En fait, il faut tous que vous écrivez diamant une fois dans le chat pour qu'il apparaisse. C'est obligatoire. Et on va prier. <rire> C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous jure que ce n'est pas scripté. Je ne savais pas. Je vous le promets. Ce n'est pas... <rire> C'est de, de la triche, c'est de la triche, j'en assume totalement les, les, les responsabilités. X-ray, x X-ray, bah oui. C'est une blague C'est une blague Je vous jure que je ne triche pas Je vous jure que je ne triche pas Je suis 100% légit Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez Dans 3 minutes, on met tous top dans le chat. C'est ça Dans 3 minutes, faut tous mettre top dans le chat. Non mais je, non, en fait, je préférerais pas être top. Vous avez vu la team que j'ai Si je suis top, c'est chaud quand même. Bref. Ah non, dites pas top, dites pas top, dites pas top euh, S'il vous plaît. J'ai envie de tout casser. <rire> <J 'ai... rire> ah, vous êtes des bâtards. J'ai envie de tout casser. C'est une grosse blague. Hein. C'est une grosse blague. Je voulais pas être top. Je voulais pas. Ok, il y a Pokédrago dans la team de... Des violets. Ah, j'ai un kit. C'est vrai que j'ai un kit. Là, je quitte. Potion. Oh Le buzz. Y'a qui qui regarde un token pour la première ou deuxième fois Ah c'est Oxymose le dernier <rire> Allô Coucou euh, bah, euh, Oui c'est moi uh, la taupe, est vrai ou pas Non je suis pas la taupe. Pourquoi y'a eu des accusations comme ça sur moi alors que je n'étais pas non, présent Moi même si t'es la taupe je, je, je, je, je <rire> suis quand même que tu sois là. <rire> non je ne suis pas la taupe. Mais du coup y'en a, y a un parmi vous qui est la taupe. C'est un plaisir de faire affaire ah, avec toi. Attends. Ah tu es super top aussi c'est Bichard et Fuse, à, c est... C est... C est... à mon avis. Y'a qu'une seule taupe. Il y a qu <rire> si t'es pas taupe. Y'a qu'une seule taupe par équipe. Ah bon pas bah, ça et Il fait genre, genre euh, je suis pas la taupe parce que. Euh, regardez, je savais même pas qu'il y avait qu'une seule taupe. Eh, il m'a tapé, il tapé Oh, Figel oh, Attends, oui, je me suis sur une flèche. Je suis sûr, c'est Fuse. Non, non, non, non, ça peut pas être moi. Mais Fuse, c'est qui Ah, il est là, il est derrière. en plus, Il est derrière toi, Fuse. Tu vois Attends, je vais le tuer. Ça m'accuse alors que. Je sais même pas ce que je vais en faire. Voilà. J'ai sauvé la vie hein. j'espère que tu, tu retiendras ce geste Eh hey, Gil, C'est Jimmy la top Ah oh, merde je suis délink <rire> Bon maintenant faut trouver juste du diamant encore un peu pour vous et après on pourrait y aller Je trouve mignon ce Top Gun, les gens sont trop mignons Dans le Top Gun on essaye même plus de chercher qui est à la top parce qu'on ment tous très très bien Là vous êtes encore en mode, non je suis sûr c'est toi, non je suis sûr c'est toi, et je trouve ça trop drôle moi je pense que c'est Frigel, de toute façon c'est toujours Frigel. Et après tu m'as donné deux coups aussi euh, Frigel tout à l'heure. C'était avec ma main. Oui, et alors si je, vais, si je vais frapper un mec dans la rue et que mon <rire> mari dise c'était avec ma main, qu'est-ce qui se passe C'est une constance atteignante mec. <rire> c'était avec ma main monsieur le jeu Avec un peu de chance tu pourrais dire non mais je vais vous donner un coup de main et ça passera. Voilà. <rire> Ah, je... Oh franchement, je suis team co team, moi j'ai jamais regardé les Patrick, enfin si j'ai regardé mais genre j'étais plus team co team Moi je regardais Zelvac hein, puis il a bah, disparu non. et du coup j'ai dû me rabattre sur Fichel, merde C'est vrai, vrai <rire> mais <rire> Mais frère, tu te souviens ou pas du tweet que j'avais envoyé euh, avant une Paris Games Week là que tu m'avais affiché euh, devant tout le monde là, Genre en mode, euh, c'était en quoi, c'est en 2012 et genre je t'avais envoyé un truc dans le style euh, Oui est-ce que tu seras à la Paris Games Week <rire> là, <j 'ai> pas... <rire> Et genre tu m'avais <rire> affiché euh... Mais me disais que j'ai le même tweet avec euh, Squeezie <rire> qui me demande, <rire> qui me dit euh, trop hâte de rencontrer Frigiel à la Week, mais je me suis un peu intimidé <rire> Mec franchement tu devrais le reposter, tu mais es, bien sûr. trop de RT <rire> bien sûr. Putain bon. et en vrai, je suis en train de regarder, vrai, regarder les, les tweets de, que Squeezie t'a envoyé, c'est trop rigolo hein. Frigiel tellement, enfin t'en as presque tant aussi c'est ouf cool. quoi Attends quoi ça, ça doit être hyper riche <rire> Mais attends, je veux voir, moi, c'est ça c'est bon Mais après, il avait... Non mais en fait, il n'y a pas de truc de Paris <rire> Games Week parce qu'il avait 700 000 abonnés, euh, le premier tweet, hein. Ah si, je suis deg, je vais à la Japan Expo samedi, mais je loupe Frigiel du coup. Oh ah oui, non C'est <rire> voilà. <Je suis> là <rire> <rire> le je, retuite. je retuite le retuite. <rire> on clean chaîne, on clean-chain, retuite-le. <rire> on va le faire percer, cette <rire> du les gars. <rire> ah, t'as fait, t'avais répondu « Bah, je viens samedi, en quoi tu vas me louper ?» Et t'as excusé Zika a répondu « Ah, tu viens samedi ?» J'ai cru comprendre dans ta vidéo 400k que tu venais que jeudi et vendredi <rire> Mince J'étais peut-être pas très clair dans la vidéo <rire> Euh... Pourquoi t'as pas de... T'as pas d'FPS <rire> Comme ça. Exactement. Des fois, je vais à gauche, ça m'en met à droite, tu vois. Attends, rien. apparemment il y a des gens, apparemment la gens. J'entends une voix Ah mais t'es <rire> Ah, c'est pour ça <rire> Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pas, mais du... <rire> Non, mais évidemment <putain>, mais <rire> de ma gueule. C'est des lignes, la pauvre. Est-ce qu'on est qu veut des diamants là en plus. Et moi, j'en veux un. Moi, je suis sûr, t es t es sûr tu l'as en plus, Frigiel, et tu le caches. Bah non, je l'ai pas. Mmh. La ah, moi, je pense que la jante, elle, elle commence par un F. Par Fares Bichard. <rire> C'est oh. mon prénom, Fares. <rire> Oui j'avais, je savais je savais. Euh, tu savais pas, ils viennent te le prendre Non je te jure je savais <rire> C'est vrai Tout le monde m'appelle Farès genre je préfère en vrai qu'on m'appelle Farès quand on me connaît bien tu vois. Genre, que, si, mec si vous avez des potes genre de Youtube ou quoi que ce soit, vous préférez qu'ils s'appellent par votre prénom ou par votre pseudo Moi ouais, par, le, par le nom de ma mère, j'aime bien qu'il m'appelle. <rire> Marguerite Bonsoir <toi, rire> <soeur. rire> Non en vrai moi, moi je préfère par le pseudo en vrai. Ah ouais Quand c'est youtubeur à youtubeur moi je préfère par le pseudo. Ah ouais ok. Ah bah, ouais. bah, bah non moi je préfère, ah, je préfère Fuse que. Parce que si quelqu'un m'appelle Fuse 3 ça me stresse tu vois. Tu penses que Guy on l'appelle Guy 84 Et si tu l'appelles juste 3 ah <rire> oh. Non déjà il m'appelle Monsieur 3. Ah Y'a Frigel qui me tape Y'a Frigel qui me tape pourquoi, <rire> <rire> pourquoi tu me tapes Frigiel Frigel on va le filmer le le Attends Frigel, pourquoi tu m'as tapé Pour se faire flipper <rire> Mais non, mais ça c'est pas une excuse, on le <rire> fume Mais je veux que avec le nom, t'as perdu combien de <rire> coeurs, mec Tu me dois un diamant. Tu me un diamant C'est pas ton putain je de diamant. Je demande réparation. Pour vous expliquer, j'agis pas, parce que j'ai pas envie de leur ruiner leur game, genre. Si j'agis, j'ai perdu, genre. J'aurais bien aimé partir et genre aller dans la team d'Oxymose ou de Poké Drago et tuer toute sa team, tu vois. Mais pareil, j'ai trop... trop peur d'y aller, en fait. En fait, j'ai pas envie de les laisser, genre, j'ai envie qu'ils passent une bonne game aussi. Je préfère penser à leur game. Vous savez, moi, je vais en faire plein des games. Et j'en referai des games top gun game où je serais top, tu vois. Eux, certainement pas. Eux, peut-être que c'est leur dernière top game qu'ils vont jouer pendant des années. Et j'ai envie vraiment qu'elle se passe bien pour, euh, pour tout le monde, quoi. Bah écoutez, vous voulez qu'on remonte Bah, je pense, hein. Euh. Ah, comment tu sais Mais wesh, c'est pas moi, la taupe Attends, comment tu sais qu'on qu qu parlait de ça T'as dit c'est fu, c'est j'ai tu sais entendu c'est fu. C'est c'est fu, c'est fulgurant. C'est fulgurant ce que tu, tu m'as envoyé. Euh... Pourquoi ça serait, ça, ça serait moi déjà C'est Andy qui dit des trucs que moi je suis. Non non, non non, non, non, non c'est toi Frigel Frigel qui tu de créer le le la Discord. Wesh wesh wesh wesh. Mais Putain, c'est qui qui tape Il coup. Mais arrêtez de me taper. Arrêtez de me taper. sûr que c'est Frigem. Je suis sûr et certain que c'est Frigem. Bah il me pique mon la bien sûr. Mais c'est quoi, c'est quoi cette histoire C'est quoi cette histoire de ces fuses là Oui. Il est parti notre cher ami Frigiel. Tiens, tiens, tiens, tiens. Eh Frigiel, j'avoue Il est parti, il est parti. Mais c'est lui, hein On est d'accord, c'est Frigiel En vrai, moi je suis chaud pour le tuer, hein. Pour moi, il est Moi aussi, je suis chaud, hein, mais... dans Ah, il y a Frigiel qui revient, attention. Il est pas tout seul Si, il est tout seul, c'est bon. On est pas tout seul. Mais go du coup, ou pas non non je suis pas la top, stop, stop, top, top, top, top, top. Je suis pas la top. <rire> non pour donner. Ça sert à rien de faire ça maintenant. Non mais je suis pas la top. Mec. Je suis pas de la top, sérénité, je vais le dire 25 genre. fois, vous allez me prendre <rire> au bout d'un moment. <rire> non mais attendez Je suis pas la top les mecs, stop Stop, je suis pas la top, la... Oh, je suis pas la top, Est-ce que c'était là dessus Regarde, regarde tous les diamants qu'il avait Ah oh bah oui c'était lui Mais ce menteur oh. <rire> T'as récupéré un casque sur lui ou pas Bichard euh, Non, non, non j'ai pas eu le casque, c'est pas moi. T'as eu le casque, Fuse J'espère que c'était vraiment la taupe. Depuis le début, vu ses actions, etc., pour moi, c'était la taupe. Ouais, mais c'est ce que tu dirais si c'était une taupe. Oui, oui, oui, mais même si j'étais pas taupe, j'irais pareil. On a fait tout le tour. on est plus la seule équipe au complet. Attends, il y a les bleus qui se fight, regarde. Ah, bah, allez, go au centre, comme ça, on verra si on a du fight ou quoi que Oh non La qui était été taupe, du coup. ce que vous savez. La top était a été j'ai rigolé à ça, hein, je vous jure, parfois j'ai envie de me tailler les veines, hein. je... Ouais, je suis très bon public, hein. mais trop. hein On et sait quelle est à qui la maison Je sais pas. Sûr. Tain, et la personne qui a fait ça... Wesh euh... ouais. Ah c'est qui Gentil, gentil, gentil. Elle est toute jolie votre maison On connaît des gens hein. Montre pas, j'ai des gentil, potions speed. Vous êtes, êtes gentil alors. On s'est fait raqueter les, les potions, on a plus rien. <rire> eh, vraiment, s'il vous plaît, eh, j'ai la tête de Guille, hein, s'il vous plaît. <rire> et vous nous donnez quoi si on vous laisse non. en vie bah, euh... bon, bah tiens, euh... oh, la tête de qui tu la veux <rire> ah, Vas-y Vas-y tiens mon gars Rentable, rentable, rentable J'ai des skills euh... en PVP, je <rire> les sens Pourquoi vous êtes juste en fer, vous êtes pas en et tout, qu'est-ce qui s'est passé <rire> On est la concierge de la game là Ah ok voilà. ok truc, On peut vous proposer un truc, vous baitez les gens et après nous on arrive et on les fûle bah, C'est un... pas avec votre stuff que vous allez le faire je pense Bah, bah en du coup les gars on fait quoi Parce qu'attends, du coup là vous dites qu'on a des stuffs de merde par rapport aux autres Bah ça ouais. j'en sais rien mais bon Bah en tout cas par rapport au vert clair et au rouge ouais oui, y'a y a personne qui vient. Peut-être on va on va peut-être se retourner se stoffer, en fait. Ouais, non mais en vrai les gars là ça, ça sert à rien de rester là là, OK, tu veux qu'on aille où Bah je sais non. pas, on est déjà tous Tu veux qu'on aille qu où Allez, a allez, bah non non non. OK, venez. Venez. Mm. On va partir dans une direction. Allez, les gars, bon, bon, les gars, bonne chance. Bah passez direction. Bah bon courage. Venez avec moi. Courons. À bientôt. Tenez-vous. Courons. Con con con con On croise les rouges, on se fait des pop là. Hein. Mais ils sont là, ils sont derrière. Cours, cours, cours, cours, cours, cours. Cours, Oh mon dieu. Oh ah, le bichon. Oh le oh bichon Oh le bêche Mais... Basement... Oh non Fuse Viens, viens, viens, viens Viens, viens, Je crois qu'on a perdu euh, un soldat dans le... Oui, Bon ça va être compliqué justement La <rire> <rire> <Dans> mon Fuse Non mon cher Fuse Enfin focus hein Dis-moi lesquels on focus Y'en a aucun qui vaut le coup d'être focus <rire> <rire> Ok, bon bah, on va Il veut juste courir en fait <rire> Oui, après dans la pratique Tu regarder les cas On a, a quelqu'un en fait. quelqu là Quelqu'un est ce que tu fais toute seule Attends, attends, elle tape, elle tape, elle tape Ils sont où les autres Ils sont où tes mates Mais j'ai. Moi j'ai pas. J'ai pas mon mate, j'ai tué carré c'était la taupe. C'est qui tes autres mates C'est Sauron et Tommy. Ok, attends, on pourrait peut-être trouver un truc. Je peux demander leur co Ouais, demande. On va faire ça. On va aller tuer sa team. Mais tu vas faire quoi Mais je comprends pas. Je rien. En fait, on va lui demander les codes de sa team, on va tuer sa team. Et après on l'a Mais gros, mais elle t'a entendu Non, elle m'entend pas là. Mais comme t'as dit on va tuer sa team non, bah oui, mais elle m'entend pas. Là. Mais, mais t'étais à côté d'elle Non, non, non, elle, elle a pas entendu. Mais tu veux me baiser Elle a pas entendu. Mais non, non, non Oui, t'as l'écoute sa team Ils m'ont dit 0-0. Bah go, go go. Non, non, mais attends, attends, Poké Draco, là, t'as pas entendu quand il a dit euh, on va tuer ta team Il a dit ça ah <rire> <rire> Jeux d'acteur en français. <rire> non, non, non, mais viens, non, non, mais non. Mais je coup sais de pas à qui faire confiance là Mais mais c'était Frigel là top On l'a tué On l'a tué On l'a tué Je suis à ça de te buter de te, euh, Bichard là. Tu peux essayer Je suis pas sorti la se <rire> <rire> oui, on, on fait, rien, on mais fait, attends, on fait attends, équipe attends. avec elle On fait équipe attends, avec tu elle Tu me promets que t'as pas entendu, tu me promets que, que, que, que t'as pas, pas entendu qu'il qu a dit tu viens de me dire tout à l'heure <rire> Non mais non Mais non mais Fuse <rire> Non mais non là, ça va voilà C'est toi non la non taupe <rire> <rire> non mais je comprends pas, je comprends pas Bichard, pourquoi est-ce qu'elle était devant et tu m'as dit, tiens, on va tuer sa team Mais je suis désolé, elle m'a pas entendu. C'est à cause de toi que j'ai entendu, euh, Fuse. refuse. Mais non mais d'accord, mais en fait je comprends pas parce que ok peut-être que t'avais pas entendu. Bah, mais en t'es à côté, en donc en fait... En, en fait, je... non mais en fait, en fait le problème c'est que moi, ma team, elle croit que c'est moi la taupe alors que c'est mon mate qui m'a attaqué. Et du coup je suis convaincu que de toute façon si je vomis ils vont essayer de me tuer alors que c'est pas moi la taupe. Et en vrai je fais plus confiance à Poké Draco qu'à qu Bichard. <rire> on hein. est dans la même team t as, t as <rire> pas tué... Est-ce que t'as tué la taupe de toute Mais mate, on a, a tué tué... Elle, si si pas si si si. Lui. Mais si t'as vu tout le diamant qu'il avait, c'était forcément un kit de taupe ça. C'est toi la taupe. Non. Sois honnête. Non. Sois honnête. Je suis très honnête avec toi. <rire> C'est quoi Bichard on part tout seul là Mais non non mais non Mais non mais on fait une équipe.. On, fait une... on est ensemble, on fait une équipe à trois, on va essayer de tuer les rouges. Mais non mais venez avec.. <rire> De moi, alors que en fait, je veux juste qu'on la garde avec nous parce qu'on en a besoin. On va être que deux sinon. Mais, mais, attends, mais tu me promets que même si t'es la taupe, tu me butes pas. Je te promets que, mais je suis pas top dans tous les cas. Mais... Okay okay. mais je suis pas top. Je suis pas top. On va finir la game ensemble. Fuse. Je retiens mes 3 subs de <rire> Yahoo! Si, si, si, si, si t'es la taupe. <rire> D'accord okay, ok, ok, ok eh, C'est <rire> moi qui fais ça, rappelle toi, rappelle C'est vrai, c'est vrai C'est grâce à toi que je suis là, Fuse Et c'est pour ça, que je vais te le rendre, on va gagner cette game, Fuse, ok C'est grâce à toi <rire> Je te fais tellement pas confiance Mais si, si, si, si Tu devrais, tu devrais je... L'ambiance est délétère, là, dans notre équipe Mais J'ai l'impression qu'on est pas soudés Personne, mon gars Fuse Quoi Tiens Tu me fais confiance Quoi C'était quoi ce saut de lave, là <rire> Oh, c'est la vache <rire> C'est la vache, elle a posé non mais c'est trop bizarre Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, Fios ah, Arrête Arrête Arrête Arrête tôt. Tôt. On est pas trop On est pas C'est elle, c'est elle, Mais oui Mais oui Mais non il la vache C'est la vache J'avoue je t'ai dit premier degré, c'est la vache En mode t'allais me croire C'était la première et la dernière game qu'on faisait ensemble me détester à la fin de cette game. Pourtant je suis pas top hein, <rire> je te le dis hein, pour que notre alliance elle passe, on leur fait tous croire qu'on est tous ensemble, top ensemble. Ok. Ok on fait comme ça. <rire> Mais c'est qui qui a répondu oh, C'est moi, c'est moi, moi, moi, moi, au revoir, au revoir. <rire> ah, salut, salut <rire> hey, y a, y a, quatre, y a une quatrième personne qui a répondu <rire> au okay. Oh Oh, oh, oh, oh Vas-y go, go, go, go, go, on défense. on défense. Allez, défense, allez. défense. Tu mets qui corps Tu corps J'ai pas de bloc comment ça j'ai pas de bloc. Ah merde Boom, bim bam boum. boom, boom, Magic il y a non, on va essayer de presser d'autres jour Après, je veux pas dire, vous êtes gavés sur le stuff de, de multicore. Euh... Bah, t'as quoi comme ça J'ai du P2 en diamant Moi, j'ai juste, sur... juste eu le plastron. J'ai juste eu le plastron. J'ai du P2 bots. Moi, si, et... attends, si, si le plastron était P2 en diamant, je veux bien. Tu veux J'ai un casque P2, je t'ai envoyé un casque P2, si tu veux. De... P2, je P2, ah, ouais, bah merci. Hop. Et Magic, faut le tuer Ah, oh, t'as tu pire Ça a pire Ça a pire, pire <rire> Non. On on tue On tue, on tue <rire> <rire> <rire> <rire> ah, Non, non, c'est Fuse, c'est Fuse, finalement. Il était caché en fait. Non, mais là, j'avais besoin un petit peu d'instruit pour faire un système de redstone là et. Oui, je vois ça. Attends, fais gaffe, fais oh gaffe, viens, viens, viens, l'invitation. Oui, démontez, Non, merci pour l'invitation Oui, go les vas-y, vas-y. Go, la girafe. viens, waouh. y viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, Venez là, venez là, venez venez venez là, venez là Venez il est parti, il est, pa il est parti, il a couru. Il s'est rien passé là, c'est-à-dire que tout le monde s'est tapé, il s'est rien. Au final. Non, mais Sora il a un cœur et demi, il a même pas de heal hein Démontez-le non, NON Bichard C'est pas possible, j'ai une name à chier là Vas-y Bichon je... je... so... Attends si attends, dis... attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge oui. pas, bouge pas bouge pas sereine, sereine, euh... non, Viens, viens, viens, non, non, tout Où je te tue Où je te tue Où je te tue Où je te tue Mieux vaut mourir de la main de Bichard que me donner en tant que cadeau Fuse Je veux pas être tranquille Fius, où C'est bon, c'est bon, il m'a énervé Je vous jure que je vais faire gagner Fuse Si je fais gagner Fuse, c'est bon, c'est gagné pour moi ah les amis Je vous ai retrouvé malencontreusement Mais, ah. mais j'ai tué ça Notre taupe préféré Bah oui bien sûr hein. <rire> Ça va être moi oui, bah, Tiens oui. je te passe aussi signe, pas mon or Ah oh, bah ben là Mais ouais. vraiment et On râle de petit enfant Mais mais mais... Non, On, va On va gagner On va gagner Ok Bah ben, merci merci, Je me Allez, fais tellement PL Mais est-ce que moi je peux gagner avec vous Oui bah Oui Six mois d'abonnement... clair Quoi mais non là là j'ai un peu plus confiance en toi Voilà mais, merci euh, mais merci t'as fait une je pas ce que as fait y a Magic tout seul là on peut l'avoir Oh bah on le fume il a alors là On peut tuer Magic on peut tuer Magic mais attends, Ah, attends Mais Magic il est full Non, Magic il mais... est mais... trop fort. Ah t'as eu 3 pièces. Ah, pièces Oh c'est les roues ah, Non non non les gars reviendre reviendre reviendre Ah mais c'est un peu ai... Tita Attends mais on attaque là Oui on les défonce tous Quoi, mangez, mangez une pomme en or et tapez Mais ils ont les oui t'es là oui arrêtez monsieur arrêtez non monsieur, arrêtez. ouais monsieur, laissez moi non t'es où fuse Je suis... il est où vas-y vas-y fuse oui t'as pas gouin j'ai rien attends vite on va tuer magic on fout le magic on fout le magic oh y'a des gens là là tu la win oh, go go go, go Wow, c'est le fight non, final! Tiens, je me boost, je Attends, attends, attends, attends. Mais mec, ok, elle est avec qui? Moi, je suis je On est top, on est top. Oh, on, on, on, on est top, est on est top. Vas-y, fight tech Magic, fight tech magic. magic. Mais non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, recule, non, je recule Recule, recule Recule, recule Mange Mange Rodak oh me Merci fait allez, allez. Si je Faites fait, je pas le grand tour Faites le grand tour Encore droite Encore à droite Encore à droite Encore à droite Encore à droite, encore droite. Non, encore mais droite. Mais ils à des. Ils ont quoi Ils ont des automatiques ou quoi là Ok et maintenant on y va On fonce dans le tas Allez épée Tous ensemble 8. Tous ensemble oh, attends Mais déjà Oula là. Les, les ah, ok Vas-y Rodak oh, ah. il est top Il m'a tué C'est je me suis fait avoir là. bêtement. <rire> Sacrifice! Non C'est moi? Oui, Fuse, j'étais top J'étais <rire> top Mais oui! <rire> mais oui, mais c'était sûr! <rire> oui, j'étais super top en plus! Ah! Non, mais je sais pas, il n'y pas Dali mais... sur la fin quand même! Parce que je voulais pas que tu meurs! <rire> c'est comme à un moment, t'as dit, ouais, la top elle a chuté pas, elle est nulle et tout, je t'en mode, mais je vais pas vous tuer! <rire> du coup, c'était pas frigide. Non, c'est pas frigide. <rire> Et on est d'accord que la dinguerie que t'as fait à Proké Draco Oh En oh, Magic En oh, Magic il a gagné le putain, le... Non mais la, la dinguerie que t'as fait à Proquet Draco avec Proké Draco... Mais elle était topée avec moi Elle était topée quoi Mais putain J'étais sûr <rire> C'était trop marrant Vraiment c c ça m'a fait trop du bien cette game ah, non, trop, trop ça me... drôle J'étais vraiment un énorme volo genre. Mais non <rire> On t'a gardé un maximum, t'as pu faire non, des kills franchement, Non, franchement, vous avez été, vous avez été bon prince. J'ai beaucoup trop kiffé. C'était trop drôle. J'ai passé un trop bon moment. Certes, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est pas cool, t'aurais pu agir plus tôt, etc. Je voulais pas agir. Je serais taupe plein de fois dans d'autres games de top gun. Et en fait, j'étais juste en mode, j'ai envie qu'ils kiffent leur game. J'ai envie qu'ils passent tous un beau moment. Nutitef, il est mort assez rapidement, tant pis. Mais au moins, j'ai réussi à faire, à faire plaisir à une personne fuse. Et je suis trop content. C'est toi la taupe Non. Sois honnête. Non Sois honnête Je suis très honnête avec toi <rire> <rire>